Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour le rangement de ma bibliothèque, parce qu'elle parce qu est pleine, tout simplement, et donc j'ai envie de trier un peu les livres que je lis pas, les livres que je lirai jamais, les livres que j'ai lus mais que j'ai pas envie de garder dans ma bibliothèque, etc., pour pouvoir ensuite avoir un tas de livres à donner, et puis ranger ce qui reste, et surtout avoir de la place pour ranger euh, d'éventuels nouveaux livres. La première chose que j'ai faite, c'est retirer de ma bibliothèque tous les livres que je n'ai pas lus, parce qu'il y en a quand même un certain nombre que j'accumule au fur et à mesure des années, et comme ça je vais faire un tas, et je vais pouvoir trier ceux que je garde et que je lirai peut-être un jour, et ceux que, bon, il va falloir se rendre à l'évidence, je ne les lirai pas. Peut-être qu'il vaut mieux les donner à d'autres personnes euh, qui seront sans doute très heureuses de les avoir. Donc après avoir retiré tous les livres que j'ai euh, jamais lus euh, et les avoir mis à part, parce que je veux pouvoir faire euh, une étagère spéciale avec tous les livres que j'ai jamais lus, comme ça, euh, quand je cherche un truc à lire, je n'ai qu'à aller dans cette étagère et pas regarder l'intégralité de la bibliothèque. Je me suis dit que ce serait plus pratique. J'ai décidé de séparer ma bibliothèque en deux, euh, donc à droite, il y aura tous les livres LGBT, avec des personnages LGBT, etc. Et à gauche, euh, bah, je vais garder les autres livres, tout simplement, qui n'ont pas de personnages LGBT. Euh, je fais ça parce que je pense que ce sera plus simple pour moi, compte tenu du fait que je fais souvent des vidéos spéciales avec des personnages LGBT, ce genre de choses. Euh, et du coup, ils sont plus facilement accessibles et je peux plus facilement voir ce que j'ai, ce que j'ai pas. Je profite de tout ça pour faire un petit peu le ménage, d'ailleurs on me voit avec mon petit chiffon vert de temps en temps. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours pratique avec les étagères et les livres de faire la poussière. Ensuite, au sein des bibliothèques, je classe de manière très simple, c'est-à-dire par ordre alphabétique d'auteur. Euh, voilà, j'invente rien. Euh, je suis passée par un des tas de classements au fil des années. Euh, par titre, euh, par auteur évidemment, par thème, par genre, par couleur. Mais je reviens toujours au fameux ordre alphabétique par auteur comme il y a dans toutes les bibliothèques parce que au final c'est quand même plus simple. Après, il y a la dernière étagère, euh, là on me voit ranger, euh, qui est consacrée aux BD. Alors j'en ai pas beaucoup pour le moment donc ça peut rester euh, une seule étagère, on verra par la suite. Et enfin, on me voit en train de ranger la pile à lire. Donc tout ça là, ce sont des livres que je n'ai pas lus mais que je compte peut-être, qui sait, livre un jour. Ça en fait un sacré paquet quand même. Ensuite, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas eu à... grand-chose à faire, mais j'ai rangé un peu euh, la bibliothèque de Yaoi qui est là et un petit bout qui est là pour faire de la place, euh, donc j'ai dû me résoudre à en mettre certains les uns sur les autres comme ça, parce que j'aime pas trop, en vrai. Mais bon, euh, il me fallait de la place et j'ai pas envie de me séparer d'autres Yaoi, ça fait... Il n'y a pas longtemps que j'ai fait un tri, je me suis séparée de presque la moitié de ma bibliothèque de oui, Pas prêt à refaire euh, ce type de sacrifice. Donc voilà, et ensuite tout en dessous, là on ne la voit pas, mais il y a une étagère qui est dédiée à la littérature féministe et aux livres que je ne savais pas trop foutre. Donc voilà, ils sont là. Voilà, donc c'est rangé, je suis un petit peu contente euh, du résultat. En vrai ça n'a pas beaucoup changé, mais en vrai c'est un peu mieux organisé et surtout il y a plein de livres en moins. Et ça c'est bien, alors j'ai pas l'impression en fait, c'est bizarre, elle est toujours aussi pleine, alors j'ai enlevé plein de livres, je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Voilà, en tout cas c'est cool, et c'est terminé pour cette vidéo, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.